Chers traders et investisseurs, jeudi 4 février, bonjour. Alors nous intervenons aujourd'hui car la situation est très intéressante. Les marchés européens, en particulier le DAX, ont créé ces derniers jours trois soldats blancs et ont cassé une résistance descendante et ils refusent de baisser ce matin malgré des clôtures mitigées, voire négatives tant. Aux États-Unis qu'en Asie. À l'heure de cet enregistrement, les marchés sont plutôt indécis, mais toujours légèrement positifs et surtout ils ne baissent pas. Donc nous pourrions bien, fort bien, retourner voir les plus hauts de début janvier sur le DAX et autres marchés européens. Surtout si les marchés américains demeurent aussi vigoureux portés par les résultats des sociétés américaines plus dynamiques que jamais, on dirait qu'il n'existe pas la moindre pandémie outre-Atlantique. Bon, nous verrons bien, mais nos propos sont plutôt, dans l'état actuel des choses, optimistes. En attendant, le day trading reste roi. Et nous avons réalisé ce matin quatre trades gagnants sur 4 quatre, sur quatre, accompagnés de trois médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à bientôt.